Je suis médecin, praticien hospitalier, voilà, je travaille dans un centre hospitalier général. C'est tout La thématique était intéressante et je pense que vraiment, on a beaucoup de soucis à se faire sur la santé, la prise en charge des gens et la place de la santé dans la société parce que la santé maintenant, c'est simplement une machine à soupe. Et euh, bah, ça ne marchera pas parce que la santé ce n'est pas possible d'être réduit à une simple activité financière qu'il faut rendre rentable. Sur l'hôpital, bah, moi je dis que la situation est vraiment va être dramatique. Les gens pensent que ça va être le monde toujours le monde d'avant. Non, non, euh, ça va pas être le monde d'avant que vraiment. L'hôpital ne va plus être, avec les réformes qu'il a subies, l'hôpital qu'il a été. Et que là, on a, pour l'histoire par exemple du Covid, on a tenu, mais là, on, on craque. Et s'il y a une quatrième vague, ça va être très difficile que les soignants l'assument, même si c'est leur, euh, leur devoir euh, et leur, euh, leur, leur profession. Ça va être difficile parce que on a tiré sur la corde, tiré sur la corde. On n'a pas réemployé d'infirmiers, d'aides-soignantes en, en, en suffisamment. Il y a des services entiers qui sont fermés par manque de médecins ou d'infirmières cet été ou d'aides-soignantes. En plus, il y a des politiques de fermeture de lits qui se poursuivent. Les gens sont dégoûtés de travailler à l'hôpital. Il y en a beaucoup qui partent. Euh, voilà. Donc, euh, euh, L'hôpital ne va plus être assis sur un socle euh, suffisamment... Euh, sécurisé pour pouvoir donner des soins de qualité à tout le monde. Vous êtes bien placé pour le savoir, euh, mais euh, on ne connaissait pas cette maladie, on n'avait pas de certitude. Quand on n'a pas de certitude en médecine, on garde les gens en observation pendant 24-48 heures. Moi, je, suis dans une, je travaille dans une des régions les plus touchées, enfin, d'abord le premier hôpital touché par le Covid en France avec les deux premiers cas autochtones, euh, et une des régions les plus affectées avec lîle de france Sincèrement, on a renvoyé des gens chez eux parce qu'ils euh, semblaient aller bien. Ils revenaient une deuxième fois, on les renvoyait chez eux parce qu'ils semblaient aller bien. On ne connaissait pas bien la maladie, on savait pas que c'est. En fait, ils ne supportaient pas l'effort et qu'ils pouvaient vriller comme ça en deux, trois heures. Et il y a des gens qui sont décédés chez eux. Ça, on a jamais dit. Il y a des gens qui sont décédés chez eux parce qu'on n'a pas pu les garder en hospitalisation, en surveillance. Le nombre de décès à domicile en 2020, on ne sait pas encore. Enfin, moi, je n'ai pas connaissance de chiffres, mais j'aurais très intéressé de les savoir. Donc euh, ça, c'est la, la conséquence de la politique de fermeture de lits sur 10 ans, 100 000 lits fermés. 100 000 lits fermés. C'est-à-dire qu'aucun lit ne doit rester libre. Il faut toujours qu'il y ait quelqu'un, il faut rentabiliser, rentabiliser la santé. Ce n'est pas fait pour être rentable. Manifestement, il y a un manque de... Le système actuel, euh, tarifaire à l'hôpital, mais aussi pour les médecins de ville, est tel qu'il n'y a pas assez de temps consacré à la communication avec les gens. Donc il y a un manque de communication verbale, mais pas seulement verbale. Ce que je vois aussi, c'est un manque de communication physique. Dans le sens où maintenant, moi j'ai des patients, et ça, ça n'arrivait pas, c'est, je, je suis médecin spécialiste, voilà, je vais pour les examiner, et il y en a certains qui me disent, mais qu'est-ce que vous faites bah, Je vous examine. Bah non, ils ne sont plus examinés, certains, quand ils vont chez le médecin. Et euh, ça, c'est perdre le sens de son métier. Alors, je ne les blâme pas, ils ont peut-être énormément de patients. D'abord, tout le monde ne fait pas ça, hein, tous les médecins ne font pas ça. Mais ceux qui font ça, bah, peut-être qu'ils sont désabusés ou bien qu'ils ont trop de patients, mais n'empêche que là, il y a une dimension humaine, que ce soit dans la communication non seulement verbale, mais aussi physique, qui est en train de se perdre. Et nous, on n'est pas seulement là pour faire des ordonnances de médicaments qui font marcher l'industrie pharmaceutique. On ne va pas mettre les gens dans une cabine pour quelqu'un qui prenne toutes les constantes et puis point barre. On essaye de nous, faire, de nous vendre la tous les outils digitaux actuellement, en parlant de télémédecine, téléconsultation, qui peuvent rendre de grands services dans certaines spécialités et dans certaines activités ciblées. Mais la téléconsultation dont, dont on nous vante les mérites, c'est de la, du brin en barre, hein, c'est de la merde en barre. C'est-à-dire que ce n'est pas de la bonne qualité en général. On ne peut pas faire ça tout le temps, ça peut aider dans certaines situations de crise, etc. Mais la téléconsultation, c'est quoi C'est euh, au téléphone et en visuel le patient. Donc, on, déjà, on, on a une voix déformée, euh, une vision déformée, et on ne peut pas l'examiner, on ne peut pas le toucher. Il y a toute la communication infraverbale qui n'existe pas, la communication physique, l l euh, le doral, oui, la palpation. Donc, euh, on nous prive de tout ça. Pourquoi Dans quel but pallier les déserts médicaux et aussi faire des économies personnelles. Les gens qui ne viennent plus à l'hôpital, ben, il n'y a plus besoin d'agent d'accueil, il n'y a plus besoin d'infirmière, il n'y a plus besoin d'être soinante, il n'y a plus besoin de secrétaire, maintenant voilà. Donc euh, là, moi je crois que vraiment on va dans un... Déjà, c'est complètement illogique parce qu'un examen clinique, c'est très simple, ça peut vous orienter très vite sur les examens à pratiquer, et ça vous permet de faire des demandes ciblées, donc des économies. Le patient, il y a un lien qui s'établit, un lien de confiance, et ça permet de faire de la médecine de qualité avec toute la partie psychologique. Et finalement, si on ne fait que ça, ou si on se contente de ces soins palliatifs pour la médecine, parce que c'est des soins palliatifs de médecine là, qui nous proposent, ça sera une médecine vraiment de mauvaise qualité et ça coûtera beaucoup plus cher au bout d'un moment. Donc euh, voilà, moi tout ça, ça me fait peur et, et, et je comprends le mal-être des, des jeunes médecins qui ne sont pas du tout euh, en adéquation avec, euh, avec euh, ce qu'on leur apprend, ce que doit être le métier. Ce n'est pas possible. Au niveau du... Je parle de l'hôpital. Il hein. euh, y a des, encore des gens qui sont combatifs. Voilà, il y en a quelques-uns ici, mais il y a beaucoup de gens désabusés et là bah, ils sont arrivés à ce qu'ils voulaient. C'est-à-dire que les gens viennent, touchent leur paye, ils font leur boulot, hein, mais ils suivent les protocoles, etc. Il n'y a plus de, de, de réflexion, de, de, de suggestions, de, voilà, on pointe, on fait notre boulot, on part. Donc il y a un désinvestissement dans son outil de travail et puis l'institution qui était l'hôpital public, avant on était fier d'être à l'hôpital public. Là, les gens ne tirent pas de la fierté de, de travailler à l'hôpital. Enfin, D'autres choses, mais pas ça. Donc déjà, je trouve que le personnel est très désabusé, très fatigué, démotivé, voilà. Et puis les malades, euh, bah ils sont dans une attitude de consommation. Il y en a beaucoup qui ne se rendent pas compte et ils pensent sincèrement qu'ils euh, auront toujours les soins qu'ils ont toujours eus. Alors, euh, ils ont été nourris... Euh, euh, par l'hôpital public, euh, enfin, ils ont été nourris, comment dire, non, ils ont été baignés dans ça. Ils sont nés, enfin, les, les jeunes qu'on voit là, on sont nés avec ça. Moi, je suis née avec ça, l'hôpital public qui assurait, euh, voilà, la permanence des soins, l'accès aux soins pour tous. Bon, nous, on a très peur que ça disparaisse, euh, et les gens ne s'en rendent pas compte. Ils sont, je crois, dans une attitude beaucoup de consommation, de consumérisme, euh, mais on les a placés dans cette attitude-là. La génération de mes parents ne consommait pas autant de soins. Là, on, on leur fait consommer du soin parce que ça fait marcher toute une, toute une industrie. Et il n'y a plus assez d'éducation populaire à la santé pour permettre les premiers gestes barrières. Et alors donc, comme ils, on répond plus à leurs demandes, ils sont frustrés. Et la première chose, c'est souvent d'être en colère contre la personne en face donc euh, agression physique, verbale vis-à-vis des soignants, euh, infirmiers ou, ou médecins, à l'hôpital, on voit ça. Ou bien mécontentement, mais ils ne savent pas trop comment nous aider. Voilà, mais euh, au bout d'un moment, nous, on ne pourra pas plus parce que, voilà, on a déjà tenu beaucoup et que les gens sont usés à la corde. Donc, je ne sais pas comment ça va évoluer. Ça va évoluer. Et puis, il faut voir aussi, c'est qu'au bout d'un moment, il y a des limites aussi aux soins. Voilà, je veux dire, on peut pas... Euh, il faut remettre en cause, le, quand on voit le prix de certains médicaments, il faut demander d'abord si c'est justifié, euh, de, comment dire, ce prix du médicament, si le, les laboratoires pharmaceutiques peuvent le justifier, s'il est justifiable, s'il est justifié, et après, c'est s'il doit être prescrit. Prescri. Et euh, bah, voilà, on a eu un témoignage d'un médecin réanimateur par rapport à la mort. Euh, euh, bon, bah, Le dialogue euh, qu'on doit entamer avec les familles, en fait, euh, aussi, on a le problème de société, c'est-à-dire que euh, les gens se pensent invulnérables, la, la technologie, la médecine, la technologie euh, guérissait tout. Euh, et maintenant, bah, ils se rendent compte que non, avec le Covid. bah non, non, ça ne guérit pas tout. On ne peut pas tout guérir tout de suite. Et, et la mort existe. Et ça, la mort a tellement été effacée de notre société que je pense que ça aussi, c'est un gros, gros problème, euh, le vécu de la mort. Et il faut aussi que les gens se le réapproprient. Enfin, je veux dire, pourquoi est-ce que la famille ne vient pas faire, si elle le souhaite, la toilette mortuaire d'un défunt euh, à l'hôpital Donc, il y a beaucoup de choses à repenser sur tout, toutes les facettes. Et euh, bah, nous, on, on pense déjà notre quotidien, notre outil du travail, manque de moyens matériels humains, mais il y a beaucoup d'autres choses à repenser dans la place de l'hôpital, dans la société, et l'attitude des gens vis-à-vis -vis de la maladie, euh, euh, de, la, de la mort, et puis leur éducation à la santé, enfin, c'est... Et des choses qui étaient du bon sens populaire, hein, du bon sens populaire, que les gens n'ont plus. Donc, euh, je pense que oui, il y a beaucoup de choses à, à faire, hein, beaucoup, beaucoup de choses.